Bonjour à tous. Euh, merci d'être venus malgré la tempête. Euh, donc je vais vous présenter euh, l'analyse de, de la série de Chernobyl euh, par de l'intelligence artificielle. Donc, je m'appelle Pierre-Luc Bayard. Je vais, vous, euh, je vais vous parler un peu de, de, de pourquoi ce sujet-là, pourquoi ce thème-là. Euh, voilà. Donc, au niveau du plan. Ce que je vais commencer par faire, c'est vous expliquer euh, un peu pourquoi j'ai choisi ce thème-là, pourquoi j'ai ai choisi de vous, vous présenter ce sujet-là. Et euh, ensuite, je vous expliquerai un peu la structure du code que j'ai faite pour, euh, pour faire l'analyse de la série. Et enfin, dans une dernière partie, eh bien, je vous parlerai euh, des, des résultats. Donc... Donc. Tout d'abord, pourquoi j'ai choisi ce, ce sujet de conférence donc Pour expliquer ça, je vais vous parler euh, en quelques minutes de mon parcours. Euh, ça va être très rapide. Donc, Moi, à la base, j'ai un diplôme euh, d'ingénieur en physique. Euh, j'ai fait FELMA, donc une école d'ingénieur à Grenoble. J'ai une spécialité en génie nucléaire. J'ai travaillé pendant sept ans euh, dans l'industrie euh, nucléaire euh, dans l'ingénierie. j'ai travaillé en Finlande, en France, sur les, sur les EPR. Et en 2017-2018, j'ai décidé de, de changer de secteur. Et, euh, et comme je faisais pas mal de code dans mon temps libre, je me suis dit que, que me lancer dans le développement en Python, c'était une bonne idée. Et, euh, et donc, je me suis lancé en indépendant. Euh, actuellement, j'ai deux clients. Donc, j'ai Open Classroom. Je suis mentor sur le parcours Python. Et, euh, et en plus de ça, depuis le début de cette année, je suis formateur pour Simplon à Lyon, à l'école de l'IA de, de Microsoft. Et, euh, et donc, quand j'ai cherché un, un thème de conférence à proposer euh, à la PyCon, je me suis dit que je voulais faire quelque chose euh, qui soit un peu en rapport entre ce que je faisais avant et, et ce que je fais maintenant. Et donc, ça m'a paru, paru intéressant d'analyser euh, la série de Tchernobyl, puisqu'elle a eu pas mal de, de succès, euh, par du, ce qu'on appelle du NLP, donc de l'analyse du langage naturel euh, en Python. Donc... Euh, maintenant je vais vous parler de quelle structure de, de code j'ai mis en place pour effectuer cette analyse. Alors euh, pour vous expliquer ça je vais vous donner les je, je vous explique rapidement les, les étapes de base qu'il y a dans l'analyse du langage naturel si vous ne les connaissez pas. Euh, donc les premières étapes c'est un peu euh, si vous avez fait un peu d'analyse du signal c'est euh, en fait, au départ, on a un texte. Donc, pour un ordinateur, un texte, c'est euh, bah, du binaire, c'est avec de l'encodage, mais ça n'a pas de sens pour lui. Donc, il faut, faut trouver une méthode pour, euh, pour pouvoir extraire le sens. Et la première étape, c'est de transformer un texte en ce qu'on appelle des tokens. Donc, on tokenise notre texte. Ça, c'est l'étape où, euh, en traitement du signal, on, appelle, on supprime le bruit, en fait. Euh, donc on tokenise, on supprime la ponctuation, on supprime les stop words donc les stop words c'est les mots qui n'ont pas de signification euh, forte, c'est des déterminants par exemple le, la, les, un, hein, euh, voilà. Et ensuite on a une deuxième étape dans cette phase de prétraitement de la donnée quand on travaille sur du texte qui est une étape de normalisation. Alors on a deux méthodes, soit on fait ce qu'on appelle des... une racinisation ou une systématisation en anglais euh... Génère des radicaux, ou soit on fait une lématisation et, euh, et ben on obtient des lemmes, donc qui sont des vrais mots. Et je vous présente ça parce que moi, euh, en fait, j'ai analysé les sous-titres de la version française et de la version anglaise. Et étant donné que ça dépend de la langue, vous vous doutez bien qu'en anglais, il y a beaucoup plus de librairies qui sont utilisées pour faire euh, du NLP qu'en français. Donc en français, comme c'est plus simple de faire de la racinisation, euh, les méthodes de racinisation sont plus abordables que les, les méthodes de lématisation euh, donc voilà et ensuite une fois qu'on a fait cette phase de frais traitement, bah là il y a beaucoup de choses qui sont possibles moi je ne suis, suis pas allé très loin euh, parce que je ne suis pas un spécialiste du NLP euh, mais donc on a la possibilité d'aller sur la visualisation ça c'est ce que j'ai fait et euh, d'aller beaucoup plus loin avec des algorithmes de machine learning derrière donc au niveau vraiment des étapes moi, que j'ai utilisées, euh, d'abord, ma donnée source, c'est des fichiers euh, SRT, donc qui sont les fichiers de sous-titres. Si vous avez déjà vu un peu l'architecture la, d'un fichier SRT, euh, on a euh, des données euh, temporelles, où euh, en fait, le, le, le, c'est du texte, donc c'est un fichier texte. Hein, mais on indique le, le sous-titre à afficher, sa date de début d'affichage et sa date de fin d'affichage. Et donc moi l'idée, c'est pour pouvoir le traiter après, euh, je me suis dit que j'allais m'appuyer sur, euh, sur un peu le couteau suisse de la data science, là qui est le, qui est le Data Frame Pandas. Euh, donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait une librairie euh, qui est à gauche sur la, sur la collecte de données qui me permet de transférer mon fichier euh, SRT euh, en un data Frame Pandas où je récupère toutes les données qui m'intéressent, donc principalement le texte plus euh, le temps quand il y apparaît. Et ensuite, j'ai une dernière étape où je m'intéresse essentiellement à ce que je fais en sortie donc de la visualisation. Alors, au niveau de l'architecture des modules que j'ai construits, c'est un peu lié au slide précédent, c'est-à-dire que j'ai un module qui, qui s'occupe de la collecte des données, donc qui, me permet de, qui en entrée prend un fichier SRT et en sortie me sort un DataFrame Pandas avec tout ce qu'il me faut comme données. Ensuite, j'ai un module qui me permet d'implémenter les étapes euh, du NLP, donc euh, avec ce que je vous ai présenté avant, la tokenisation, la lématisation, euh, stématisation. Et enfin, j'ai un module qui est dédié à la visualisation et à l'analyse. Au-dessus de ça, j'ai un module qui me sert un peu pour or orchestrer les, les, les trois modules inférieurs et je m'appuie sur un Jupyter Notebook pour, euh, pour le visualiser. Euh, alors, au niveau des visualisations, euh, ce que je voulais faire, c'est d'essayer d'extraire euh, le sens euh, des différents épisodes. Donc j'ai essayé de réfléchir à euh, qu ce que je pouvais faire comme, comme visualisation intéressante. Et une idée qui m'est venue, c'est de m'appuyer sur un concept que vous devez connaître peut-être, euh, qui est utilisé en finance et qui est utilisé en mathématiques aussi, qui s'appelle les moyennes mobiles. Et, euh, et l'idée que j'ai conservée de, de, de ce concept-là, c'est la notion de plage temporelle, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai balayé la série sur une plage temporelle, de, euh, donc paramétrable, hein, c'est un paramètre d'une de, de mes méthodes. Et euh, dans cette plage, j'extrais les thèmes principaux. Et ce qui fait qu'en sortie, ça me permet de générer en fait une vidéo de la série. Alors suivant le temps que je mets sur la plage de temps, bah, ça me fera un, quelque chose de plus ou moins long. Euh, et donc on voit apparaître au fil de la vidéo les différents champs lexicaux de, de la série. Ça, c'est la première analyse. Il y en a une deuxième que je vous montrerai euh, qui est sur un peu essayer de, euh, de mieux comprendre les personnages qui sont présentés dans la série. Donc là, c'est extraire un peu les, les mots qui gravitent euh, autour des noms des différents personnages. Euh, un point aussi, parce que certaines personnes me l'ont fait remarquer... Euh, c'est juste un point de, de sens. Ouais, sur, le, sur le nom de Tchernobyl, Tchernobyl c'est la syntaxe anglaise, ça a aussi de l'importance parce que, comme on fait du NLP euh, en français ou en d'ailleurs, le nom de la série en, au Canada c'est c Tchernobyl T, TCH parce que c'est l'écriture française, même si à la base en fait c'est la transcription euh, issue de l'alphabet cyrillique hein, parce qu'en en, en Ukraine ils n'ont pas, pas un autre alphabet. Euh, donc voilà pour, euh, pour la, la partie euh, présentation un peu de la, la structure. Maintenant, ce que je vais vous présenter, euh, c'est les fichiers de sortie. Donc un peu quelle visualisation ça, ça donne. Euh, donc j'ai tout mis ça dans un site. Alors il y a certaines choses que je ne vous ai pas présentées, euh, mais on en reparlera peut-être après si j'ai le temps. Euh, donc je vais d'abord vous présenter euh, si ça marche je vais vous présenter donc ça c'est la, la première version c'est sur euh, l'épisode 1 qui est le tout premier donc c'est celui de l'accident et donc là c'est la première version que j'ai faite de, de la visualisation de mon module de visualisation et donc en fait, là, je ne suis pas sur une plage de temps fixe, comme je vous ai expliqué. Je suis sur une plage, de, en fait, un nombre de sous-titres spécifiques. Donc, ce qu'on voit dans les chiffres sans les lexicaux qui apparaissent euh, tout au long de la première série, on voit normalement les notions d'incendie euh, au départ. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, si vous avez le temps de le voir. Euh, en fait, au début, il y, a, euh, il y a un incendie qui apparaît là. Euh, donc là, je suis sur, euh, sur mon module en français, hein, il est paramétré en français, là. Euh, et donc, ce qu'on voit, c'est que la première étape, de le, dans, dans le premier épisode, euh, au, au départ, pour eux, c'est un peu qu'un euh, qu incendie qui a lieu. Euh, et donc, déjà, dans, dans cette première partie-là, là, on commence à voir deux y-mètres, on a vu IOD apparaître, donc... Euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Iod, le terme Iod, il apparaît quand, euh, quand il y a la, le, le passage où ils sont dans l'hôpital, le, dans où les médecins ils se demandent, ils ne savent pas trop en fait, à quoi ça sert, ils n'ont pas trop été formés. Euh, donc là, ce qu'on voit apparaître là maintenant, c'est « comité ». Donc on voit, parce que vous savez, il, il, il réveille le comité central sur place, de, de, de les représentants de l'Union soviétique sur place. On voit « peuple », donc on voit là, et toutes les notions qui gravitent autour de, de l'Union soviétique. Et... Euh, on va voir apparaître, euh, donc il y a Lénine qui apparaissait, mais ça c'est le nom de la centrale, hein, rien à voir hein, parce qu'il est mort depuis longtemps. Euh, et on voit apparaître un terme qui est très important là. Je ne sais pas si vous devez, ça a dû vous marquer, il y a graphite qui apparaît, qui est extrêmement important parce qu'en en fait au début euh, le champ lexical qu'on voit apparaître c'est vraiment euh, au niveau de l'incendie. Mais si vous vous souvenez, euh, c'est un élément clé le graphite parce que euh, ça change complètement la vision qu'ils ont de, de l'accident. Parce que le graphite, c'est ce qu'on appelle le modérateur, donc c'est ce qui permet de faire, euh, faire la réaction en chaîne. C'est directement lié au cœur du réacteur. Et donc, s'ils si repèrent du graphite à l'extérieur, ils savent qu'ils ne sont plus du tout dans quelque chose qu'ils connaissent. Et euh, d'ailleurs, ils ne croient pas au départ que c'est possible qu'il y ait du graphite à l'extérieur du réacteur. Donc, euh, donc, de ce point de vue-là, c'était intéressant d'avoir cette, euh, cette technique-là, donc là, on était sur des plages de, de nombre de sous-titres. Donc, ce n'est pas trop mal euh, pour analyser. Euh, par rapport à ça, donc, il y a deux points. Euh, au départ, ce que je voulais faire, c'est d'implémenter des couleurs qui avaient du sens. Donc C'est pour ça, c'est ce que j'explique sur le site. Euh, en fait, j'ai fait tourner un algorithme qui s'appelle le LDA, qui normalement permet d'extraire des sujets d'un texte. Le seul problème, c'est qu'il euh, ben, n'est pas forcément très bon pour les séparer. Donc, euh, ce qui fait que les, les mots qui sont censés être des mots euh, qui, qui forment des sujets euh, particuliers, euh, moi j'avais du mal à euh, vraiment voir quel, quel sujet l'algorithme arrivait à, à sortir. Et donc euh, je ne l'ai pas implémenté dans les couleurs des mots. Donc ça c'est un peu dommage. Et en fait l'idée pour, euh, pour vraiment améliorer le système, ce serait d'aller sur les algorithmes qui arrivent mieux à, à discriminer les, les thèmes euh, derrière. Mais en plus de ça, il y a un deuxième point. Comme je vous ai dit, je me suis basé sur euh, en fait, un, nombre, un nombre de, de sous-titres. Et, euh, et en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de le faire, mais euh, en ajoutant déjà une barre en bas, j'ai créé une barre qui me permet de voir où on en est euh, du temps de la série pour voir euh, où on se situe sur le champ lexical qui apparaît. Et, euh, et on va regarder celui de, euh, de l'épisode 4, par exemple. Euh... Alors, l'épisode 4, il est un peu particulier. Euh... Alors là, la différence de ce que je vous ai montré avant... Euh, bon, alors déjà, ici il y a une barre qu'on voit apparaître en bas euh, qui, qui donne l'avancement. On est sur un pas fixe. Alors la, la barre avance bizarrement parce qu'en en fait il n'y a pas tout le temps des sous-titres sur une vidéo. Et ma plage de temps, c'est ma plage de temps, c'est un, un if qui comprend entre, entre les deux temps que je fixe et que je décale. Ce qui fait qu'en fait ça permet de voir aussi les, les plages de temps où il y a beaucoup moins de sous-titres. Et là, dans cet épisode-là, l'épisode épisode 4, si vous vous rappelez, c'est l'épisode où euh, donc il y a les liquidateurs qui sont envoyés sur le toit de la centrale pour euh, réenlever euh, bah, tous les éléments les plus radioactifs pour qu'ils puissent après euh, construire le, le sarcophage de Tchernobyl. Et donc, euh, et donc il y a quand même peu de dialogue et on voit tous les champs lexicaux. Là on voit donc l'aide qui, qui est le plomb qui, est, qui peut leur permettre de se protéger des, des radiations. Roof. mais en fait il y, y, y a très peu de dialogue dans cette partie là et de toute façon on voit que la barre de progression elle avance un peu de manière bizarre parce, que, parce que, bah en fait il y a très très peu de dialogue bon, sauf à la fin mais, euh, mais voilà et, et donc cette visualisation là je la trouve plus intéressante que, que l'autre parce qu'on euh, arrive mieux à visualiser ce qui se passe quand même euh, durant, euh, durant la série euh, donc voilà pour ça et ensuite, il y a un deuxième point, je vous avais dit, sur les personnages, je ne vous en présentais que deux, j'ai dû en faire, je pense, six euh, sur, le, sur le site. Il y en a deux que je trouve très intéressants. Euh, alors là, je m'appuie sur, euh, sur la librairie GenSim et sur du work 2 vec Alors, euh, c'est euh, un algorithme un peu plus euh, poussé que ce que j'ai utilisé avant, ce qui permet en fait, de, de projeter les mots dans un espace vectoriel et ça permet de voir des mots qui, qui, sont, qui, ont des sens, bah, qui, qui sont proches. Euh, dans le texte et donc euh, moi je l'ai utilisé pour essayer de voir un peu les mots qui caractérisaient certains des, des personnages de la série alors j'en ai je vous en présente deux euh, le premier c'est diatlof je sais pas si vous, vous souvenez diatlof bah c'est euh, un des personnages les moins sympathiques de la série euh, et donc c'est la personne qui dans le premier épisode euh, donne les ordres, parce que c'est un peu un des... c'est expliqué là, hein. c'est l'ingénieur en chef adjoint de la centrale, euh, et donc c'est lui qui supervise le test lors de la première, dans le premier épisode, et dans la, dans la réalité de l'accident aussi. Hein. Et, et donc, euh, on voit certaines notions de, euh, du fait qu'il est, euh, qu est assez autoritaire, on a Faster qui apparaît, il y a la notion de Right, de, de, de, de faire les choses, et en fait, pas de quelqu'un qui... Euh, bah, qui a envie que ce qu'il qui dit soit fait, et, euh, et pas trop de quelqu'un qui écoute ses équipes, et c'est un des points qui sera relevé euh, dans, les, dans les conclusions aussi de l'analyse de l'accident par la suite. Et, euh, et à l'opposé, il y a euh, euh, top 2 qui, euh, qui est dans son équipe, qui est euh, donc l'ingénieur en charge du contrôle de, du réacteur, donc c'est vraiment celui qui est en salle de commande, euh, fait les actions ouais, Donc c'est un peu lui qui va appliquer ce que lui dit euh, Dyatlov. Et donc là, il euh, y a quelques mots qui sont intéressants. Il y a « permission », euh, et parce qu'en en fait, il, il est vraiment en opposition avec ce qu'on avait vu avec Dyatlov, et c'est aussi une des raisons euh, de l'accident hein, qui est arrivée dans les conclusions, c'est que euh, euh, étant donné que Dyatlov euh, demandait des choses qui étaient complètement euh, hors de, de, des, des règles, et des, des, des choses comme ça, euh, bah, top ten off, on n'aurait pas dû les, les mettre en place, mais bon, comme c'était un peu son supérieur hiérarchique, c'était un peu compliqué. Euh, donc voilà pour ça. Euh, et ben Ensuite, en conclusion, euh, moi, je vois plusieurs pistes à étudier pour, euh, pour aller plus loin. Alors, je ne suis pas allé très loin dans, dans les analyses. Euh, et ce qui est possible, c'est moi, j'ai utilisé ce qu'on appelle des sacs de mots. Il y a les n-grammes qui permettent de voir euh, comment situent les mots les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est une possibilité intéressante. Il y a beaucoup d'autres algorithmes en NLP qui permettent d'être beaucoup plus euh, euh, bah, fins sur certaines choses qu'on peut analyser. Il y a aussi un point que... <coughs> que j'ai pas euh, que j'ai pas euh, beaucoup travaillé et qui est euh, très très important en data science et en machine learning c'est de travailler sur les hyperparamètres de mes modèles euh, après par contre on a quand même quelque chose qui est, qui est assez limitant c'est que euh, en fait la série elle dure 5 elle dure heures il y a entre 5000 et 10 000 mots je pense quelque chose comme ça ou 10 000 non peut-être 10 mots oui, aussi ça doit être ça et donc c'est peu pour ces algorithmes-là, et forcément on a beaucoup de bruit, on n'arrive pas à extraire tout ce qu'on pourrait avoir sur des, sur des choses beaucoup plus volumineuses au niveau data. Et donc après, je l'ai aussi construit le code pour pouvoir l'extrapoler à d'autres choses. Donc pour d'autres séries c'est assez simple, pour des films, vu que le fichier d'entrée c'est un fichier de sous-titres, c'est assez simple de l'extrapoler à d'autres choses comme ça, et après... Ce qui pourrait être possible, c'est euh, d'analyser des livres directement ou des, ou des suites littéraires et en, en implémentant cette, euh, cette visualisation du texte, euh, mais en l'adaptant au nombre de pages ou au chapitre, euh, ça, ça, ça, euh, ça peut se faire euh, de, manière, euh, de manière assez simple. Euh, donc voilà, il y a, je vous mets le lien de, du GitHub page là que j'ai fait, c'est ce que j'utilisais là tout à l'heure. Il euh, y a, a, a d'autres choses, je n'ai pas tout présenté, euh, mais je pense qu'il euh, est à peu près l'heure, et on a peut-être quand même le temps pour quelques questions, si vous en avez, parce qu'on a commencé un peu en retard. Alors, reprendre les questions, la possibilité, de tout Parfait, je ferai ça. Est-ce que vous avez des questions Non, pas de question. Oui Il était question d'une mise en perspective avec les vrais événements. Est-ce oui. que l'analyse a permis de, de voir des différences entre la, la fiction et la réalité Alors, euh, donc la question c'est, euh, par rapport au thème de la conférence, l'analyse et, et une mise en perspective de, de l'accident par rapport à la série. Euh, moi, ce que j'ai vu... Euh, ce qui est intéressant, c'est de, de regarder un peu les, les critiques qui ont été faites à la série, parce qu'elles ont quand même été critiquées, bah, surtout en Russie. Euh, et par exemple, euh, le personnage de, de Dyatlov que j'ai présenté, euh, bah, lui, il s'est pas mal défendu en disant qu'il euh, était quand même représenté comme le, le, le méchant de la série. Bon après, euh, le, le... Comment dire euh, Donc c'est ce qui ressort du, du thème. Après, dans la réalité, euh, c'est au niveau du, comment dire, du, euh, du procès qu'il y a eu après, il a quand même eu 10 ans de prison. Euh, donc bon, il n'était pas. C'est une des parties de, une des causes de l'accident, mais euh, mais il y en a d'autres aussi, hein, qui sont très bien présentées d'ailleurs dans l'épisode 5, où il euh, y a toute une présentation des problématiques techniques avait le réacteur, parce que c'est quand même. Euh, une somme de, de problèmes et ce n'est pas, pas qu'une personne. Et heureusement on peut pas implémenter euh, on ne peut pas euh, faire porter le poids d'un accident de cette, euh, cette taille-là à une seule personne. Donc, voilà. et ben, merci beaucoup.